Dieu et nous voulons t'acclamer toi le Seigneur des Seigneurs Il fait bon ta présence Nous t'acclamons toi le roi des gloires Il fait bon vivre dans ta présence Il fait bon vivre dans ta présence Ah. Mais, bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni et nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la maison de l'Éternel. C'est une grande joie que de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas un corvée, mais c'est une joie. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, c'est une joie de se retrouver dans la présence de Dieu parce qu'il y a des gens quand ils se réveillent dimanche matin ils disent ah c'est encore dimanche allez encore à l'église le ministre dit je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel et comme nous l'avions dit la semaine après un, un temps d'interruption nous retrouvons notre Moïse, Moïse notre leader et ce matin, ça sera le 45e numéro, Moïse le leader 45. Nous allons lire dans le livre de l'Exode, le chapitre 34, nous lirons du 5e au 10e verset Exode, 34, 5 à 10. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. « L'Éternel descendit dans une nuée, un là auprès de lui, c'est-à-dire de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. »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 « Moïse s'inclina à terre et se prosterna. »« Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au courroie. »« Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. »« Et l'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. » Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et c'est aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. C'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. C'est par toi que j'accomplirai des choses terribles est-ce que quelqu'un peut dire c'est par moi que Dieu accomplira des choses terribles redis-les avec conviction c'est par moi que l'éternel accomplira des choses terribles, est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur la, la dernière fois que nous avons quitté Moïse, notre leader, il était en train d'implorer la faveur de Dieu afin que Dieu euh, euh, lui fasse voir euh, sa gloire. Nous nous souvenons tous de, de ce culte. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Moïse demande à Dieu de voir sa gloire. C'est que, que personne d'autre avant lui avait demandé car vous savez dans l'ancien testament hein, voir dieu c'était synonyme de mourir moïse dit à dieu autrement je veux te voir mais moïse ça ne se fait pas les gens ne voient pas dieu s'ils voient dieu ils vont mourir seigneur je veux voir ta gloire et je me souviens ce jour là nous avons dit que dans la présence de dieu nous en voulons encore plus nous ne nous rassasions pas de ce que nous avons déjà vu, nous, nous, nous, nous ne nous rassasions pas de ce que nous avons déjà reçu, nous ne nous rassasions pas de ce que nous avons déjà connu, nous en voulons encore plus. Celui qui a goûté la présence de Dieu veut aller encore à une autre dimension. Il ne recule pas, il ne régresse pas, il cesse à voir, il cesse à voir plus. Amen. Et ce matin encore, il sera question de la gloire de Dieu. Une gloire qui peut-être est partie, mais qui devra revenir. Nous avons besoin que la gloire de Dieu revienne. Que la gloire de Dieu revienne dans nos vies. Que la gloire de Dieu revienne dans nos familles. Que la gloire de Dieu revienne dans l'église. Que la gloire de Dieu revienne dans le pays. Il y a des choses dans notre vie qui ne doivent pas qu être conjuguées au passé. Il y a des choses dans notre vie, dans notre famille, dans l'église, qui ne doivent pas se conjuguer qu'au passé. Nous lisons les actes des apôtres. Nous voyons comment il se faisait des miracles Par les mains des apôtres Et puis quand nous lisons, nous sommes émerveillés Nous disons Oh non, l'église primitive était bénie. Dieu accomplissait les miracles Ceux qui étaient là faisaient partie de l'église Nous qui sommes ici, nous faisons partie de l'église Mais entre eux et nous, il y a une différence La gloire n'est pas là Nous voulons Seigneur que ta gloire revienne dans l'église Que nous revivions des miracles Que nous revivions les exploits J'ai dit, si l'éternel est avec nous, où sont partis les exploits que nos pères nous racontaient? Je ne veux pas, je refuse que les exploits de Dieu dans ma vie ne soient conjugués qu'au passé. Je refuse que les exploits de Dieu dans ma vie ne soient conjugués qu'au passé. Oh, vous savez, moi, quand j'ai... J'ai cru au oh Seigneur, c'était terrible. Le Seigneur faisait ceci, le Seigneur faisait cela. Tu es encore là et le Seigneur est encore là. Qu'est-ce qui empêche que ce que tu avais vu, que tu le vois encore. Que la gloire qui a disparu revienne. Ce matin donc, nous verrons qu'alors qu'il désirait voir la gloire de Dieu dans la marche du peuple, Moïse a entendu la proclamation du nom de l'Éternel. Avant de voir le retour de la gloire Et de bénéficier d'une nouvelle alliance avec l'éternel La proclamation du nom de l'éternel Le retour de la gloire et une nouvelle alliance Ce sont les points que nous allons exploiter Au cours du message de ce matin par la grâce de Dieu Bien aimé, ce, le contexte nous, nous le connaissons Israël, Israël a péché. Alors que Moïse est monté sur la montagne pour recevoir la loi de la part de l'éternel, le peuple qui était habitué, nous l'avons dit, à avoir un, un Dieu ou un leader visible, physique, palpable, si Dieu était invisible, au moins il était visible à travers... Moïse, alors que Moïse soit là il y a des gens, nous l'avions dit qui se comportent bien en fonction que le responsable est là, en fonction que les frères sont là, notre foi ou notre marche ne doit pas se baser sur la présence ou non d'autres personnes que je sois seul, je crains Dieu que je sois en présence d'une multitude je crains Dieu, je ne crains pas Dieu parce que les gars je crains Dieu parce que je l'aime et qu'il m'a appelé à marcher avec lui que notre foi ne dépende pas de la présence des responsables. Attention, attention, les responsables sont là. Il faut, il faut être droit. Non, ma foi dépend de Dieu. Je ne vole pas parce qu'on me regarde, mais je ne vole pas parce que ce n'est pas dans ma nature d'affaires de Dieu de voler. Si tu voles, parce que tu ne voles pas parce qu'on te regarde Le jour où tu seras seul, tu vas voler Notre foi ne dépend pas de la présence des autres Notre foi dépend du Dieu qui vit dans nos cœurs Il peut être invisible à mes yeux Il est visible parce qu'il vit dans mon cœur Et parce que le peuple a péché Dieu était en colère, nous l'avons vu Et après l'intercession de Moïse Dieu a consenti à marcher avec le peuple Parce que Dieu avait dit à Moïse Nous nous souvenons que euh, Parce que vous êtes un peuple pécheur Je ne saurais marcher au milieu de nous Je vais envoyer un ange Partez Moïse dit non Si tu ne montes pas toi-même avec nous Alors ne nous fais pas monter Mais même lorsque Dieu lui a dit Ça va Moïse Pour toi j'ai écouté Je vais marcher au milieu de vous Moïse dit non non non Fais-moi voir ta gloire parce que Moïse avait compris qu'il y avait quelque chose qui était cassé Nous le disons, le péché casse quelque chose entre nous et Dieu Et comme nous l'avions dit lors de notre dernier numéro sur Moïse, le leader Dans la présence de Dieu, nous devons toujours chercher à voir plus Et c'est ce que nous verrons aujourd'hui Moïse, cherchait à ce que la gloire revienne Dieu a consenti à marcher avec eux mais Moïse continue à dire à Dieu, pardonne à ce peuple. Tu ne peux pas marcher avec ce peuple si tu ne le pardonnes pas. Tu le brûlerais, tu le consumerais. Ainsi en réponse à la requête de Moïse, la Bible dit que Dieu a proclamé le nom de l'Éternel. J'ai aimé cette, cette pensée. L'Éternel descendit dans une nuée, c'était là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Avant, à première vue, c'est comme si c'est Moïse qui a proclamé le nom de Non, ce n'est pas Moïse qui a proclamé le nom de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui a proclamé. C'est l'Éternel lui-même qui a proclamé son nom. C'est Dieu lui-même qui a proclamé son nom. Car Dieu a plusieurs noms. Et en ce moment-là, Dieu proclame le nom de l'Éternel, qui est rendu euh, en général en français par Seigneur. Nous en parlerons. L'éternel, Dieu proclame le nom de l'éternel, qui est rendu, comme je le disais en français, par Seigneur, Adonai. Et bien aimé, les noms de Dieu qui sont utilisés, chaque fois qu'un nom de Dieu est utilisé dans la Bible, il est utilisé en fonction d'une circonstance. Ce n'est pas en désordre. On met. On, on met Sama à la place d'Adonai, on met non. Lorsque non est utilisé, c'est que c'est en fonction d'un besoin ou d'une action de Dieu en ce moment-là. C'est pourquoi je dis toujours que nous devons servir Dieu par révélation. À Dieu se révèle à toi comme qui Et là, l'éternel se révèle alors que Moïse demande à Dieu de pardonner au peuple. L'Éternel se révèle à Moïse comme étant Adonai, le Seigneur. Si vous lisez le français courant qui le rend plus... II parle plus de l'éternel. Et chaque fois dans, dans, dans II que vous verrez, il est écrit éternel. Cela euh, nous ramène à Adonai, Seigneur. Le nom Adonai exprime la souveraineté de Dieu. Et par là, le sentiment de dépendance de la créature. La notion que l'homme est au service de son créateur... Qui, qui lui appartient et lui doit obéissance comme un vassal à, à son suzerain lorsque Dieu évoque l'aspect de Seigneur c'est-à-dire que nous nous sommes des sujets c'est lui le maître Seigneur signifie maître c'est lui le maître nous nous sommes ses sujets bien aimé nous ne pas Dieu à nos conditions mais nous suivons Dieu à ses conditions, c'est Dieu qui impose les conditions de la marche et non pas l'homme je n'ai pas à dire à Dieu Seigneur si tu ne fais pas ça je ne marcherai pas avec toi c'est Dieu qui impose les conditions de la marche il est Seigneur nous lui appartenons nous lui devons tout nous lui devons tout s'il vous plaît c'est un peu ça me distrait j'ai déjà dit ça nous lui devons tout nous devons tout au Seigneur Ce que je suis, je lui dois le souffle de vie, je lui dois qui d'entre nous ce matin a commandé le souffle de vie pour se réveiller c'est Dieu qui a décidé que je me réveille et je me suis réveillé et s'il avait décidé que je ne me réveille pas il ne rendrait compte à personne il est le maître, il est le Seigneur. Le souffle de vie lui appartient. Le souffle de vie lui appartient. Il est le, il est le maître. Dieu dit à Moïse que je suis le Seigneur. J'ai le droit de vie et le droit, le droit de donner et de retirer. C'est moi Dieu. Et nous devons comprendre cela dans notre vie Que Dieu est le Seigneur Nous, nous sommes des sujets Des esclaves On n'aime pas trop ce terme à l'église Mais c'est comme ça, je suis esclave de Dieu C'est-à-dire que je vais là où Dieu veut que j'aille Je fais ce que Dieu veut que je fasse Je reçois ce que Dieu me donne C'est ça esclave. Je le sers quand il me dit que je dois le faire Lorsque le maître se réveille à minuit Il a dit qu'il a faim, il veut, il veut manger à minuit Et qu'il appelle le serviteur Le serviteur ne va pas Non, non, maître, toi aussi tu, tu, tu exagères Il est minuit, reste comme ça le matin, je vais te servir Vous avez déjà vu un serviteur comme ça Cependant, c'est ce que nous faisons Nous venons au culte quand nous voulons nous servons quand nous voulons, nous donnons quand nous voulons. Tout ce que nous faisons, nous le faisons quand nous voulons. Personne ne dit que parce que Dieu me dit. Non Je fais des choses à ma manière. Dans ce cas-là, Dieu n'est pas un seigneur pour toi. Seigneur signifie je suis, moi je suis esclave. Je suis vassal, je ne fais je pas de volonté propre. L'apôtre Paul le traduit en disant qu'il n'y a pas un, un militaire qui s'embarrasse des choses du monde s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est-à-dire que si je suis enfant de Dieu, c'est pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour mon plaisir. Si je suis enfant de Dieu, c'est pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour mon plaisir. Je ne suis pas devenu enfant de Dieu pour moi, je suis devenu enfant de Dieu pour le servir, lui. Ainsi, je me présenterai à mon poste chaque fois qu'il aura besoin de moi. Même s'il m'appelle à deux heures du matin, lève-toi, fais ceci. Je le ferai parce que lui c'est le Seigneur, moi je suis le sujet bien aimé, si nous comprenons comme cela les choses comme cela, nous ne mettrons plus de la négligence dans notre service pour le Seigneur. Nous ne mettrons plus de la négligence dans notre manière de venir au culte. bien aimé, je pleure dans mon cœur quand je vous vois venir au culte. Je pleure dans mon cœur quand je vois la manière dont plusieurs servent Dieu dans cette église. Je me dis, est-ce que ces gens comprennent que Dieu est Seigneur et que moi je suis sujet Si le maître m'appelle à 8 heures, c'est que moi je dois être là avant 8 heures. En tout cas, sur ces critères-là, plusieurs à la bonne quinquennat sont disqualifiés. Ils viennent après les maîtres et puis ils viennent à l'aise. Il n'a des comptes à rendre à personne, il est son propre maître. Moi, c'est Jésus qui est mon Seigneur. Je fais tout comme il veut. S'il te réveille à deux heures, réveille-toi à deux heures, c'est lui le même. Il arrive des moments où tu t'endors tu, tu et même que tu t'es tu endormi en retard à deux heures, il te réveille. Réveille-toi, prie. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je dois prier, mais parce que toi, tu es le Seigneur, je me lève. Et ce, ce terme a donné dans l'ancien rendu, dans le Nouveau Testament. Parce que vous savez que le Nouveau Testament est en majorité écrit en grec et en araméen, bien sûr. Et rendu dans le Nouveau Testament par Curios. Et dans le Nouveau Testament, le Curios, c'est Jésus, le Seigneur. Et il dit lui-même, vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous dites bien car je le suis. Je suis votre maître. Dès lors que... Je je donne ma vie à Jésus Il devient mon maître, il devient mon seigneur C'est lui qui guide mes pas C'est lui qui conduit mes pas Je ne fais rien sans avoir reçu l'ordre de sa part S'il ne dit rien, s'il me dit reste là sur place Pendant une année, je reste sur place Il, a, il arrive des moments où tu ne comprends pas pourquoi tu ne bouges pas Je devais en principe de bouger Les autres sont en train de bouger mais le Seigneur te dit « Toi attends est-ce que parce qu'il veut me freiner, qu'est-ce que Dieu va gagner s'il te freine Qu'est-ce que Dieu gagne s'il te freine Il ne te freine pas. Mais la Bible dit qu'il est le maître des temps Et des circonstances C'est-à-dire qu'il fait que le temps Et une circonstance se rencontrent Et peut-être comme ce n'est pas encore Le temps, c'est pourquoi il te dit Attends, tu risqueras d'arriver Trop tôt et tu ne rencontreras Pas la circonstance Il règle tes pas De manière à ce que lorsque toi tu y arriveras L'événement arrive Il y a des gens qui sont arrivés là où Dieu a prévu Mais pas au moment où Dieu avait prévu Ils sont peut-être arrivés trop tôt ou où ils sont peut-être arrivés trop tard. Seigneur, je ne veux arriver ni trop tôt, ni trop tard, mais je veux arriver à temps. C'est pourquoi ne te plains pas lorsque les autres marchent vite. Seigneur, les autres sont en train de courir, mais toi tu m'imposes. Non, ne cours pas, ne cours pas. Mais Seigneur, tout le monde est en train de courir. Oui, tu n'es pas tout le monde. Ce que j'ai réservé à ces gens-là, ce n'est pas ce que je t'ai réservé. Si tu cours, tu arriveras à temps et tu ne verras pas ce qui t'est réservé. Tu vas passer. Il arrive des moments où Dieu nous fait courir. Il y a des moments où il nous fait marcher. Et il y a d'autres moments où il nous arrête. Stop. J'aurais bien voulu continuer, mais Dieu dit arrête-toi. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me dis d'arrêter, mais parce que c'est toi le Seigneur. Reconnaître que Jésus est Seigneur, c'est lui obéir aveuglement. Lui obéir aveuglement. Je n'ai pas besoin de comprendre. J'ai besoin d'obéir. C'est ici à l'église que les gens veulent à tout prix comprendre et ils veulent tout comprendre. Mais pourquoi Dieu a dit ça Bon, pourquoi on nous a dit selon Pourquoi nous devons donner Pourquoi alors que si vous regardez d'autres religions qui sont même dans la fausseté, ils ne se posent pas la question pourquoi ils obéissent. Même quand on leur dit il faut tuer, ils tuent. Pourquoi Parce qu'on leur a dit à tort, bien sûr, que leur maître a dit ça. Et nous qui sommes dans la vérité, obéissons-nous aveuglement ou nous faisons des calculs. Il y a des choses... On parlera plus tard, on n'a pas le temps. En tant qu'Adonai, Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Il dit, c'est moi le Seigneur, si je décide de pardonner, je pardonne. Je fais grâce à qui il veut. Mais il précise une chose, et c'est ce qui m'a fait peur. Il dit qu'il ne tient pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Bien aimé, le nous pardonne nos péchés, ne signifie pas que nous sommes innocents, mais plutôt qu'il qu nous a accordé la grâce. Le fait que Dieu pardonne, le fait que Dieu te pardonne, ne fait pas de toi un innocent. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je suis coupable. Normalement, je mérite la mort. Parce qu'il a dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tous ont péché et sont privés de la, de la gloire de Dieu. Mais parce que le maître est monté sur la croix pour moi, parce qu'il a payé pour moi. Il ne dit pas que non. Comme nos avocats ici, qui, qui même lorsque j'ai posé la question à un des frères avocats, j'ai dit, si on t'appelle défendre quelqu'un qui a volé, tout le monde l'a vu voler. Tu vas le défendre quand même. Qu'est-ce que tu vas dire non, je vais chercher à démontrer des circonstances atténuantes et tout ça. Jésus ne cherche pas pour nous des circonstances atténuantes. Il ne dit pas non plus que mon client n'a pas fait ça. Oui, votre honneur, mon client a fait cela. Mais souvenez-vous que sur la croix j'ai déjà payé. Ça ne signifie pas que ce client-là est innocent, mais son PC, sa, sa faute a déjà été payée Nous ne sommes pas innocents Dieu nous a fait grâce Dieu nous a fait grâce Le pardon de Dieu n'est donc pas une légitimation du PC mais plutôt une expression de sa grâce Quelqu'un dit Amen le fait que Dieu nous pardonne ne signifie pas qu'il légitime le péché. Parce que plusieurs sont tombés dans ça. Ils ont mal exploité la grâce. Ils ont cru que la grâce était une, une autorisation, un permis de péché. Le pardon de Dieu n'est pas une légitimation du péché, mais plutôt une expression de sa grâce. Ainsi la grâce de Dieu ne devrait pas être un prétexte pour vivre dans le péché, Car Dieu le dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Avec Dieu si tu es coupable, tu l'es. Tu n'es pas innocent. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Avec Dieu si tu es coupable, tu l'es. Le fait que Dieu supporte nos fautes et nos désobéissances ne signifie pas qu'il est complaisant. Dieu n'est pas un Dieu complaisant, il est plutôt un Dieu compatissant. C'est différent. Il compatit à notre malheur, à notre douleur, si cette douleur est manifestée. Il dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième ou à la quatrième génération. Et c'est là que nous devons trembler. Je ne veux pas être responsable du malheur de ceux qui viennent après moi. Je ne veux pas être responsable de ceux qui viennent après moi. Akan a été responsable du malheur de toute sa famille. On l'a tué non pas seulement lui qui a péché mais aussi toute sa famille. Il arrive des fois où nous devenons un frein pour ceux de notre famille. Parce que la sentence de Dieu est prononcée. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous préserve de toutes ces choses. Le retour de la gloire. La prière de Moïse, depuis le début de cette histoire, consistait au fait que Dieu ne puisse pas abandonner son peuple. Le désir, la prière de Moïse, c'était « Seigneur » n'abandonne pas ton peuple. Seigneur, ne rejette pas ton peuple. Seigneur, ne nous laisse pas. Nous sommes ton peuple. Si tu nous laisses, où irons-nous encore? C'est un peu comme Pierre disait, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, c'est toi qui nous as sortis de l'Égypte. Tu nous as amenés jusqu'ici dans ce désert. Si tu nous abandonnes dans ce désert, comment irons-nous? C'est toi qui connais là où tu veux nous conduire. Et c'est toi qui sécurises pas, Seigneur ne nous abandonne pas, Seigneur ne lâche pas, n'abandonne pas ton peuple c'est ton peuple en dépit de ses faiblesses en dépit de ses défauts c'est ton peuple, c'est le peuple que tu as formé, c'est le peuple que tu t'es acquis, alors Seigneur ne l'abandonne pas et la Bible dit que Moïse Et là, nous notons que l'attitude d'humilité de Moïse, qui a commencé par se jeter à terre devant Dieu afin de le supplier pour qu'il revienne avec Dieu, était une grande porte ouverte pour le retour de Dieu. Le Seigneur regarde notre cœur. Le Seigneur regarde l'humilité de notre cœur. Vous savez, je l'ai toujours dit, David et Saül avaient tous deux péché. L'un a été relevé et Dieu l'a placé comme le plus grand de tous les rois de la terre. Et l'autre a été banni et jeté aux oubliettes. Cependant, tous deux... Ont péché. Et si nous devons avoir un regard humain, on, on dirait même que le péché de David est plus scandaleux. Non seulement qu'il a pris la femme d'Uri, mais il a fait tuer Uri. Alors que Saül, on dirait simplement a sacrifié les offrandes à la place du sacrificateur. Mais le problème n'est pas au niveau de l'acte posé. Le problème est au niveau de l'attitude du cœur. David avait une attitude d'humilité. Dès lors qu'il a été, comment je peux dire, qu'on lui a rappelé son péché, il s'est humilié. Il dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et il dit à Dieu, ne me retire pas la royauté, n'est-ce pas en ce moment-là, la royauté importait peu pour lui. Il lui dit, il dit à Dieu, ne me retire pas ton esprit. et que fait que je ne cesse pas d'être ton enfant. Alors que ce qui préoccupait Saül, c'était l'honneur et la gloire. Il dit à Samuel, c'est vrai, j'ai reconnu. Parce que quelqu'un disait, non, Saül n'a pas reconnu son. Il a reconnu, il a dit à Samuel, je reconnais que j'ai péché. Mais.. Honore-moi devant le peuple Saül cherchait les honneurs Alors que David cherchait la présence de Dieu Je ne cherche pas les honneurs Mais je cherche la présence de Dieu Tu peux avoir les honneurs Mais sans la présence de Dieu Oh, les honneurs sans la présence de Dieu Te conduira au déshonneur Mais la présence de Dieu te rétablira Moïse s'est prosterné. Il a dit, Seigneur, pardonne ce peuple. Pardonne ce peuple. Ne pars pas, Seigneur, ne laisse pas ce peuple. Reviens, Seigneur. Et comme nous l'avions dit dans le numéro précédent, Moïse savait que tant que Dieu ne marchait pas avec son peuple, ce dernier n'ira pas loin, n'irait pas loin. Bien, aimés nous ne pouvons aller nulle part sans Dieu. C'est pourquoi nous disons toujours à Dieu Seigneur, ne nous laisse pas, si tu nous laisses où irons, nous. Devant nos ennemis, nous deviendrons des proies faciles. Tous ceux qui en veulent à notre vie se réjouiraient. confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Seigneur, ne donne pas à un homme l'occasion de se réjouir sur ma vie. Il avait beaucoup parlé à Suki Seigneur, que ça n'arrive pas, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Moïse savait que sans Dieu, le peuple n'irait nulle part. Sans Dieu, il n'arriverait pas. C'est Dieu qui les a fait quitter et c'est Dieu qui devait les faire arriver. C'est Dieu qui les a fait sortir et c'est Dieu qui devait les faire entrer. Si Dieu t'a fait sortir, accroche-toi à lui pour qu'il te fasse entrer aussi. Si Dieu a commencé avec toi, accroche-toi à lui pour qu'il finisse avec toi. Jésus dit à ses disciples, sans moi vous ne pourrez rien. Et même plus tard, avant son ascension, nous l'avons vu pendant la semaine dernière. Il dit aux disciples d'attendre le revêtement de la puissance en haut, car sans le Saint-Esprit, il ne pourrait rien faire. Dieu est non seulement l'essentiel dans notre vie, mais il est surtout l'indispensable. Amen. Dieu n'est pas seulement essentiel Essentiel c'est le principal Et puis il y a les autres Mais si l'essentiel n'est pas là On peut bricoler pour remonter Dieu est l'indispensable C'est-à-dire qu'il il ne, il ne peut ou ne pas être là Non, il doit être là Dieu est indispensable dans notre vie tous ceux qui ont tenté de faire les choses sans Dieu Ils finissent mal oh, Qu'est-ce que tu dis, moi je connais des païens Ils ont bien fini, et après eux Parce qu'on ne juge pas seulement de la vie de l'homme sur, sur base de ce qu'il fait Mais aussi sur base de ce qu'il laisse Si tu laisses le chaos après Bien vécu c'est pourquoi moi je n'en vis pas la société occidentale. On dit qu'elle a évolué, on dit qu'elle fait des progrès, oui. Mais aujourd'hui, c'est quel genre de... Qu'est-ce qu'il y a derrière cette gloire Qu'est-ce qu'il y a derrière ce succès Qu'est-ce qu'il y a derrière ces progrès La dépravation Un enfant qui, qui grandit et un jour se présente devant les parents pour dire que non, papa, en tout cas, moi je sens à l'intérieur de moi que je suis une fille. Et pour les parents disent, ah, mon fils, bon, c'est ce que tu sens. Si au dedans tu es une fille, c'est que tu es une fille, tu peux même te faire opérer, tu peux euh, te maquiller comme une fille, c'est ce que tu es à l'intérieur. Sautise. Et on veut que tout le monde soit comme cela. On veut nous imposer cela. Que Dieu nous en garde Nous voulons nous accrocher au Dieu de notre vie Nous voulons nous accrocher au Dieu de notre succès Nous voulons nous accrocher au Dieu de notre réussite Celui qui a commencé à nous donner la victoire Nous nous accrochons à lui Pour que jusqu'à la fin nous obtenions cette victoire Sans lui nous ne pouvons rien faire Et Moïse savait également Que le retour de l'éternel au milieu de son peuple dans leur marche signifierait aussi le retour de la gloire Raison pour laquelle il est pour dire au Seigneur Reviens avec ton peuple Reviens parce que Dieu lui avait dit Je vais envoyer mon ange Je vous regarderai de loin Moïse dit non Seigneur ne nous regarde pas de loin Reviens Seigneur que ta gloire revienne Seigneur que ta présence revienne Marche à nouveau avec ce peuple Marche à nouveau avec ce peuple. Ne le regarde pas de loin. Nous n'avons pas besoin que Dieu soit loin de nous. Nous avons besoin que Dieu marche avec nous. Et aujourd'hui encore, alors que la gloire de l'Éternel a vraisemblablement quitté l'Église de notre siècle à cause du PC, à cause de la négligence des enfants et des serviteurs de Dieu. Je l'ai dit à l'introduction. Nous envions l'église primitive, nous envions Paul, nous envions Pierre, nous envions Jacques. Et pourtant, c'était des hommes de la même nature que nous. Où sont passés ces exploits? Où sont passés ces miracles? Où sont passés cette puissance? La puissance authentique, les gens commençaient à se fabriquer des fausses puissances. Nous avons reçu un témoignage ici, un des serviteurs qui est venu de Kinshasa, qui dit qu'alors qu'il préparait une campagne élect, ce que je dis Une campagne d'évangélisation. Nous, nous ne sommes pas dans les campagnes électorales. Alors qu'il préparait une campagne d'évangélisation. Un monsieur vient, il dit, ouais, puis pasteur. On lui montre, lui, c'était un des collaborateurs du pasteur titulaire. Il dit, non, on a ça a marché. Ah, Peut-être qu'il nous de nous faire louer des baffles ou la lumière. dans oh, un là. Je la là. Je suis rose Je suis bateau Je suis là. Je suis là. Je suis là. nous sommes là. Lorsqu'il n'y a pas l'original, on fait des copies et des pâles copies. Et nous l'avons dit le dimanche dernier. Nous n'avons pas besoin de copies. Nous avons besoin de l'original. Nous n'avons pas besoin de photocopies de miracles. Nous avons besoin de miracles authentiques. Nous n'avons pas besoin de fabriquer. On est en train de fabriquer des miracles. On est en train de fabriquer des prophéties. On est en train de, de, gloire. On est en train de fabriquer des choses. Nous avons besoin des choses originales qui viennent de Dieu. Et pour vivre des choses originales qui viennent de Dieu, il faudrait que Dieu soit là. Le diable peut tout copier, mais ne peut jamais copier la présence des dieux. C'est que pour copier la présence de Dieu, il faut copier Dieu. Oh, on ne peut pas faire une photocopie copie de Dieu. Ça n'existe pas. Il est unique, il est seul, il n'y a que lui. Il peut tout copier, mais il ne copiera pas la présence de Dieu. On vous copiera des miracles. On vous copiera des guérisons, copiera des prospérités, mais on ne copiera pas la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est Dieu. Seigneur nous n'avons pas besoin des artifices, l'église d'aujourd'hui n'a pas besoin des artifices, l'église d'aujourd'hui n'a pas besoin de la mousse, l'église est remplie de la mousse, on se fabrique des fausses gloires. On pense que parce que les gens sont tombés, c'est que la présence de Dieu était manifeste. La présence de Dieu, ce n'est pas seulement dans les tombés. La présence de Dieu se manifeste à travers une vie sainte dans le cœur. Seigneur, nous n'avons pas besoin de copie. Nous avons besoin de l'original de ta présence. Lorsque je perds l'original, que je ne me contente pas de la copie, que j'aille rechercher l'original. ça il avait besoin d'une copie, d'un semblant de gloire. Il sait qu'il n'était plus avec Dieu, mais que Samuel l'honore quand même afin que le peuple... Ne sache pas que Dieu l'a abandonné. Alors que David s'est humilié. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimés, recherchons la présence du Seigneur. Recherchons l'originalité de la présence du Seigneur. Ne maquillons pas les choses. Ne blanchissons pas les tombeaux comme les pharisiens. Au-dedans, c'est pourri, mais on fait tout pour quau dehors ça paraisse propre. Non Seigneur, j'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de la vraie gloire. Nous avons besoin que la gloire des dieux revienne, la gloire de Dieu revienne dans l'Église, que la gloire de dieux revienne dans nos familles, que la gloire de dieux revienne dans notre vie, quel que soit ce que nous avons perdu. Que cela revienne, car c'est possible de retrouver la gloire perdue. Israël avait perdu la gloire, mais parce que Moïse a imploré la grâce de Dieu. Dieu a consenti à revenir. C'est possible de retrouver la gloire. C'est possible de revivre les merveilles des Dieu. C'est possible de revivre les exploits des Dieu. C'est possible de monter encore, même si on a connu une chute. C'est possible de recevoir encore, même si on a perdu. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui a perdu quelque chose de précieux et qui pense que la chance de sa vie est passée laisse-moi te dire que même si les hommes te disent que la chance de ta vie est passée c'est possible que tu retrouves ce que tu as perdu c'est possible la gloire est encore disponible la gloire. C'est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible, il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de... C'est possible que tu retrouves ta vie de prière dans le temps. C'est possible que tu retrouves la crainte dans le temps. C'est possible que tu retrouves les dons spirituels dans le temps. C'est possible que tu retrouves la, les victoires du passé. C'est possible que tu retrouves la considération du passé. C'est possible que tu retrouves la joie du passé. C'est possible que dans le couple, vous retrouviez l'amour du passé. Alors que la gloire revienne dans ma maison. » Si aujourd'hui on se regarde comme un chien de faïence, même lorsqu'apparemment on est en paix, mais en principe la paix la sert à, à préparer les armes pour la prochaine guerre. Chacun est sur le qui-vive. On attend la moindre parole de l'autre pour sauter sur l'occasion. C'est possible que l'amour revienne, c'est possible que la gloire revienne, c'est possible que la joie revienne dans le foyer, c'est possible que toi qui as perdu même l'âme, la... que tu retrouves la gloire à travers cet emploi, un nouvel emploi, c'est possible. C'est toujours possible. Mais avec Dieu, ce n'est jamais fini. C'est fini lorsque Lui dit que c'est fini. Tant que ce n'est pas fini, même à la 94e minute, il oh, y a. Y a. Jésus, il y a des matchs où on va même jusqu'à la 97e minute. C'est-à-dire que tant que tu es buté, les amas comme ça à prolonger. C'est possible que la gloire revienne. Je le crois et j'attends cette gloire. Je disais pendant que j'étais en train d'écrire ce message, je dis Seigneur, j'attends ta gloire, que ta gloire revienne. Tu m'as dit, c'est possible. Je crois moi aussi que ta gloire revienne. Que les mots de ma vie ne soient pas seulement inscrits dans le passé. Ah, quand j'étais... Vous savez quand j'ai travaillé dans cette entreprise-là Vous savez quand mes affaires marchaient encore Vous savez, lorsqu'avec ma femme on s'entendait encore Oh, vous savez quand... Non, c'est possible que la gloire revienne. Que le meilleur de ta vie n'est pas dans le passé. Ne permet à personne, surtout pas au diable, de te faire croire que le meilleur de ta vie est passé. Le meilleur de ta vie est devant toi. Car le Seigneur ne... Le Seigneur regarde devant toi et il te, il te dit avance, il te dit avance, il te dit avance, il te dit avance, il te dit avance, il te dit avance, le meilleur est possible, le meilleur est possible, le meilleur est possible, le temps est venu. Jésus, Jésus, Jésus. vous sommes en train de dire à quelqu'un que c'est possible de retrouver ce qu'on a perdu. C'est possible de repartir. C'est possible de rebâtir là où tout a été détruit. C'est possible de recommencer là où on a échoué. C'est possible de réussir là où on a échoué. Je suis en train de dire à quelqu'un, de même des projets que tu as abandonnés là, c'est possible de réussir là où tu as échoué. Je réussirai! Et en réponse à la requête de Moïse, parce que Moïse a demandé à Dieu de revenir, et en réponse à cette requête, le Seigneur... Conclut une nouvelle alliance avec son serviteur selon laquelle il se manifestera et fera au milieu des peuples des choses qui n'ont jamais été faites ailleurs Oh, Dieu te promet non pas seulement de, de reconstruire de refaire ce, que, ce qui était perdu mais il te promet de faire ce qu'il n'avait même jamais fait dans la période où tu pensais que tu étais à ton apposé je ne sais pas si quelqu'un me comprend tu as eu le meilleur moment de ta vie où tu as fait des choses qui semblent être les summum de ta vie. Mais lorsque Dieu conclut une nouvelle alliance avec toi, il te dit qu'il fera plus que ce qu'il avait fait dans le passé. Jusque-là, il n'a pas encore fait. Pendant que toi, tu regardes, tu es en train de regarder les exploits du passé. Dieu te dit que ça, c'est rien. Il y a des grandes choses. Il y a des grandes choses que je ferai. Il dit à Moïse que je ferai par toi des choses qui n'ont été faites nulle part ailleurs. J'aimerais que quelqu'un croit en cela. Que Dieu est capable de faire avec moi. Pas seulement ce qu'il n'a jamais fait avec moi, mais ce qu'il n'a jamais fait avec personne d'autre. C'est-à-dire que le Seigneur fera de toi une référence pour montrer aux gens que c'est possible, après avoir été jeté par terre, que l'on se C'est possible! C'est possible! Dieu dit à Moïse, « Je traite une alliance avec toi. » Il quitte le général pour entrer dans le particulier. Ce matin le Seigneur est en train d'entrer dans la particularité hey, hey, hey, hey, hey, hey. Quelqu'un ne me comprend pas, quelqu'un ne m'entend pas oh, Je te dis que Dieu ne te voit pas seulement en tant que la bonne Kinkanda Mais il te voit en tant que toi Il dit je prête une alliance avec toi Ce n'est pas seulement notre Dieu, c'est ton Dieu Le Seigneur veut sortir quelqu'un de la foule afin de le distinguer par une alliance particulière. Moïse ne devait plus seulement bénéficier de l'alliance héritée d'Abraham, mais il avait son alliance à lui, personnelle avec Dieu. Dieu lui dit que je ferai par toi. Est-ce que quelqu'un peut dire par moi Non, tu l'as dit très fort, par moi Par moi Par moi, par moi. Dieu fera des grandes choses par moi. Dieu fera des grandes choses par moi. Dieu fera des exploits par moi. Dieu poussera des peuples par moi. Par moi. Le temps est donc venu pour que Dieu, pour nous amener dans la particularité. Il dit séparer ce qui est précieux de ce qui est vide. Faire ma gloire. Je sens la gloire de Dieu en train de revenir dans la vie de quelqu'un. Je sens la gloire de Dieu en train de revenir dans la vie de quelqu'un. Job dit, dit dans Job 29, 19 à 20, il dit, l'eau pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire Reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. C'est-à-dire que le meilleur ne passera pas. Ma gloire reverdira. Si tu as perdu la gloire, la gloire reverdira. Samson avait perdu la gloire lorsque le cheveu était perdu était coupé, mais lorsque les cheveux ont repoussé, la Bible dit que Samson a tué plus de gens en ce jour-là que tous ceux qu'il avait tués avant. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Ta gloire n'est pas passée, ta gloire n'est pas finie. Si les gens disent que si là, tant que tu es encore ton Dieu, est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi, Dis, ma gloire reverdira, ma gloire reverdira ma gloire revertira, ma gloire revertira. Bien-aimé par le Seigneur, par le Seigneur, le temps de la gloire n'est pas passé. Le temps de la gloire n'est pas fini. Le temps de la gloire n'est pas fini. Le temps de la gloire pas fini. Le temps de la gloire n'est pas fini. Jésus. Donc Jésus. Bien-aimé, par le Seigneur, parle-lui, parle-lui. Awa tum kubela kombona yo, takisa miso temobe makasi yo, msiya ya kita yo, que que ta gloire revienne dans l'église que ta gloire revienne la que Ils tu peux lever ta voix, dis-lui, dis-lui, dis répond encore ta gloire, répond encore ta gloire, répond encore ta gloire, répond encore ta gloire, répond encore ta gloire, Répands encore ta gloire, ta gloire, ta gloire, O solo